Déclaration de Macron sur l'Algérie, vers une crise entre Alger et Paris. Armée, le général Ghali Belkessir dégradé au rang de Djundi. France, saisie d'une somme colossale destinée au marché noir algérien. Déclaration de Macron sur l'Algérie, vers une crise entre Alger et Paris. Très tendu depuis quelque temps, les relations algéro-françaises risquent de connaître une crise ouverte dans les prochaines semaines. Les derniers propos tenus par Emmanuel Macron ne sont pas de nature à apaiser les choses. Loin de là. En recevant jeudi 30 septembre des descendants d'acteurs de la guerre d'Algérie, de tous bords, le président français entendait échanger librement, sur le conflit et apaiser la blessure mémorielle. Mais la rhétorique qu'il a utilisée est très dure vis-à-vis -vis de la classe dirigeante en Algérie, l'accusant de vivre de la rente mémorielle, et assumant que la dernière restriction sur la visa la visait. Des propos jamais entendus à ce niveau de responsabilité. Interrogé sur sa dernière décision de réduire drastiquement le nombre de visas, accordés aux Algériens, Macron a ouvertement assumé que les restrictions visent en premier lieu les responsables Algériens. Il n'y aura pas d'impact sur ce qu'on évoque. On va s'attacher à ce que les étudiants et le monde économique puissent le garder. On va plutôt ennuyer les gens qui sont dans le milieu dirigeant, qui avaient l'habitude de demander des visas facilement, a-t-il répondu. Ce qu'il convient d'appeler la crise des visas était jusque-là le dernier acte d'une longue série de tensions entre les deux pays. En français, Gabriel Attal, a annoncé la décision des autorités de son pays de réduire à 31 500 le quota de visas accordé aux Algériens pendant les six prochains mois soit la moitié du total délivré durant la même période de l'année 2020. Le lendemain, mercredi 29 décembre, l'ambassadeur de France à Alger, François Gouillette, est convoqué, au ministère des Affaires étrangères. Dans les husses diplomatiques, la convocation d'un ambassadeur n'est pas un fait anodin. La crise ne devrait pas en rester là, car Macron n'a pas fait qu'enfoncer le clou sur la question des visas. Il a aussi dénoncé une histoire officielle, totalement réécrite qui ne s'appuie pas sur des vérités, mais sur un discours qui repose sur une haine de la France. Selon lui, la nation algérienne post-1962 s'est construite sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. Macron a exprimé son inquiétude de cette réécriture et dit craindre un renfermement de la mémoire et un éloignement avec le peuple algérien. Aussi, il a affirmé souhaiter une production éditoriale portée par la France, en arabe et en berbère, pour, contrer ce qu'il qualifie de désinformation et une propagande portée par les Turcs qui réécrivent complètement l'histoire. La première réaction d'une source algérienne, contactée par TSA, qualifiant ses propos d'égarement impardonnable qui ne manquera pas de susciter une réaction officielle de vive condamnation au niveau approprié. Se poser, ingénument. « Des questions sur l'existence de la nation algérienne pour justifier l'amnésie mémorielle de la France officielle est un égarement impardonnable, qui ne restera pas sans conséquence », indique la même source. « Tout comme les, ajoute-t-elle, l'aveuglement qui consiste à imputer au système politico-militaire algérien une rente mémorielle pour mieux exonérer cette France officielle autiste, qui refuse de voir, en face, son terrible passé colonial, fait de meurtre, de viol et de spoliation, » Autant d'exactions qui relèvent de crimes, contre l'humanité. Pour la même source, cette sortie n'est pas innocente et est motivée par des considérations électoralistes, cette sortie de route du Président Macron, à propos de l'Algérie et de ses institutions, est lamentable et elle plus à pleiner l'opportunisme électoral. La même source estime que même les restrictions sur les visas obéissent au même objectif. Elle est D'ailleurs, de la même veine que la décision injustifiée par laquelle ce Président a décidé de réduire drastiquement les visas pour les ressortissants des pays du Maghreb. À défaut de nourrir sa réflexion pour apaiser la blessure mémorielle comme il le prétend, Macron s'égare car il est littéralement obsédé par les prochaines échéances présidentielles et au lieu d'élever le débat. Il se résigne, à patauger dans la fange anti-algérienne pour ne pas se laisser distancer par les racistes du RN et de Génération Z il est pris dans la nasse de l'extrême droite, explique la source algérienne. La rente et le fonds de commerce anti-Algérie prospèrent, d'année en année, signe que c'est plutôt le système français qui est fatigué et qu'il est vain de chercher des justifications fumeuses de l'autre côté de la Méditerranée, conclut. Tout au long de l'année 2020. Le même François Gouillet est décrié par une partie de la classe politique et le gouvernement, qui ne voyait pas d'un bon œil ses activités, notamment ses rencontres avec des formations politiques et des acteurs de la société civile. Le point culminant de cette désapprobation fut la déclaration de Hamar Bellimer, alors porte-parole du gouvernement, en décembre 2020, aucun diplomate, y compris l'actuel ambassadeur de France ne peut ignorer ces règles de base dans la pratique diplomatique, sinon il sera soumis aux mesures souveraines en vigueur du pays hôte, avait menacé Bellimer, indiquant que l'impérialisme est un mauvais élève, et que cela s'applique parfaitement au comportement de la France vis-à-vis -vis de l'Algérie. Nous déplorons ces différentes déclarations, qui ne reflètent ni la qualité de nos relations bilatérales, ni la dynamique de leur renforcement, soutenu au plus haut niveau par les autorités de nos deux pays avait répliqué la porte-parole du ministère français des affaires étrangères. La rente mémorielle, entretenue par le système politico-militaire, c'est assurément une expression, au vitriol qui tranche avec la ligne adoptée par Emmanuel Macron concernant la question de la mémoire, et qui risque de remettre les choses à la case départ. La présidence de Macron est marquée par un gros paradoxe dans la relation entre l'Algérie et la France. Le président français a multiplié les gestes en faveur d'un apaisement sur la question mémorielle, reconnaissant, notamment la responsabilité de la France dans l'assassinat des nationalistes algériens, Maurice Audin et Ali Boumengel, qualifiant le colonialisme de « crime contre l'humanité », et commandant un rapport sur la question à l'historien Benjamin Stora. C'est aussi pendant cette période… Particulièrement dans la seconde moitié du mandat de Macron que de nombreuses entreprises françaises ont quitté, l'Algérie et des crises sporadiques sont signalées. Outre les déboires de l'ambassadeur François Gouillette, un ministre algérien, Hashimidja Aboub, a qualifié en avril dernier, la France d'ennemi traditionnel et éternel de l'Algérie. Les derniers propos de Macron risquent de donner lieu à la crise la plus grave entre les deux pays depuis plusieurs années. Armée, le Général El-Kessir dégradé au rang de Jundi Le Général el kessir ex-tout-puissant patron de la Gendarmerie Nationale, actuellement en fuite à l'étranger, est dégradé au rang de simple Jundi, après sa condamnation par la justice militaire le mois de mars dernier, selon une information rapportée samedi par le quotidien francophone et éloitane. La mesure est prise par la Commission de Discipline de l'Armée. À la demande du Président de la République, en sa qualité de chef suprême des armées, en vertu des articles 69, 70, 71, 72 de la loi du 6 juin 2006, ajoute la même source. Proche du premier cercle des officiers supérieurs qui entouraient le défunt général Gaïd Salah, alors homme fort du pouvoir et chef d'état-major, Gali Belkessir est l'objet de trois mandats d'arrêt internationaux pour, corruption et haute trahison, lancés contre lui, après avoir été condamné en septembre par Contumas à 20 ans de prison ferme. La mesure de dégradation a été déjà prise contre le général Ouassini Bouazak, ex-chef de la DCSI qui purge actuellement une peine de prison de 16 ans à la prison militaire de Blida, après sa condamnation pour complot. En fuite à l'étranger depuis l'été 2019 et, recherché par la justice algérienne, le général Gali Belkessir, a été cité dans une longue enquête sur un programme d'octroi de la citoyenneté du Vanuatu à des personnalités de plusieurs pays du monde, controversé ou recherché, publié jeudi 15 juillet 2021 par le journal britannique de Guardian. France, saisie d'une somme colossale destinée au marché noir algérien, le transfert de l'argent vers l'Algérie depuis des pays européens notamment la France constitue un business juteux pour certains cambistes du marché informel de la devise. Pourchassés autrefois par la police, ces cambistes exercent actuellement librement leur activité facilitant ainsi le flux des devises étrangères. Cependant, ce business peut être un moyen utilisé dans le blanchiment d'argent, issu des différents trafics comme la drogue. En tout cas, les nouvelles rapportées par des différents médias ne font que confirmer ce constat, comme c'est le cas de deux hommes arrêtés cette semaine en France pour blanchiment d'argent. L'article publié par le site spécialisé Visa Voyage Algérie indique que l'incident s'est produit dans la région de Toulouse lorsqu'un homme âgé de 51 ans est, handicapé à plus de 80%, a été intercepté vendredi au volant d'une vieille Peugeot familiale alors qu'il tentait d'acheminer la somme de 63 000 euros de Lyon à Toulouse, relate la même source. Selon les dires de l'accusé, la somme d'argent était destinée à un intermédiaire chargé de le convoyer jusqu'en Algérie. Suite de quoi, les policiers ont réussi hier à perquisitionner le domicile de, l'intermédiaire en question où ils ont trouvé 120 000 euros. En tout, la somme d'argent confisquée par la police est estimée à 183 000 euros. S'agit-il d'un blanchiment d'argent après avoir effectué les interrogatoires, les enquêteurs estiment qu'il s'agit d'un trafic de drogue dont l'argent était destiné au marché parallèle en Algérie pour être blanchi. C'est ce qu'a révélé l'enquête préliminaire. En effet, les magistrats du tribunal de Toulouse partagent l'avis des enquêteurs. Tandis que les deux hommes inculpés pour blanchiment, sont laissés libres, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire. Ainsi, les recherches et vérifications sur commission rogatoire sont menées par les équipes de la DTPJ, a conclu Visa Voyage Algérie.